Bienvenue la recrue, tu aimes donc la lecture Pas de quoi se mettre l'embarras Te prends pas la tête, prends donc un cupcake, pourquoi nous ramener un quart Écrivons des poèmes, lance-toi dans ce domaine, le festival est bien là Des notions de pâtisserie, ou de calligraphie, je rentrerai seul dans mon coin. Sommes nos amis, ou plus que ça Lui tomber à de sa voix, sinon je ne crois pas que ça m'assurera. Sayuri, est-ce que tu vas bien? Pas trop depuis ce matin. Je m'en doutais tu es si seule. Je voudrais la faire sourire, tout ce qu'elle veut servir dans ses souvenirs. Elle est déprimée et bien trop stressée. Alors je ne veux plus qu'elle traîne dans mes pieds. Juste Monica, juste Monica, juste Monica, juste Monica, juste Monica, juste Monica, juste Monica, juste Monica, seulement Monica. J'adore les mangas, ne me juge pas pour ça Car c'est très travaillé Je pourrais t'en prêter Que tu te fasses une idée Sous ma jupe t'as regardé Allons ensemble lire Mais où est saillot Parlons de moi à la place J'étudie le piano et je chante soprano Et dans mon cœur, tu prends toute la place Je le regarde et je rougis Tout c'est cet amour irrésistible Il ma peau comme un canif Y'a quelque chose tu dois savoir Yuri n'a jamais été si épanouie Et un peu suintante ça me dérange pas de faire premier pas j'aime tout ce qui peut venir de toi Un sentiment que je ne peux tolérer Ma chère Yuri laisse moi te congédier Juste Monica, juste Monica, juste Monica Juste Monica, juste Monica, juste Monica, juste Monica. Juste Monica, seulement Monica. Et maintenant, une autre gêne. Natsuki Hop, tu étais la dernière. Pas besoin de cupcake, de poème thé Je te demande juste de m'aimer. Hey, personne pour nous séparer. Tu donc me regarder et me dire, mon cher, que tu m'aimes et nous serons ensemble pour l'éternité, car c'est fini, j'ai enfin gagné et désolé pour ce que tu as dû, hein, mais ne t'inquiète pas, je serai là pour toi.